Bonjour à tous, voici une petite préparation rhubarbe et pommes. Alors on commence tout d'abord par éplucher sa rhubarbe. Donc moi je la coupe pas en morceaux, je la, je la tranche directement puisque j'ai un extracteur de jus qui est assez puissant que je vous montre tout de suite. Donc c'est un extracteur Jazz Max. On paye un certain prix mais au moins c'est une marque française donc on commence par éplucher ses légumes sa rhubarbe qui vient du jardin bien sûr donc je la tranche en quatre c'est beaucoup plus simple Et on commence par les passer. Alors, vous m'avez pas vu, mais j'ai aussi découpé mes pommes. Donc, c'est un test. C'est la première fois que je fais ce jus. Puisque je n'aime pas trop la rhubarbe dans les tartes, comme je ne mange pas trop de tartes. Tout ce qui est à base de sucre raffiné, j'en mange pas. Confiture, etc. Je ne mange pas non plus. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire On va tester un jus. On m'a prévenu que c'était assez acide. Hein Donc là, je mets mes pommes. On peut voir que ça sort des fibres, donc la fibre est entièrement sèche, il n'y a vraiment aucun jus, plus aucun minéraux on va dire. Tout est dans le jus, je pense que vous le voyez couler. Donc là, je vais vider l'espèce de passoire, puisqu'avec la pulpe, elle commence à se boucher. Et voilà. Une fois l'ensemble des fruits et des légumes passés, on prend une bouteille, donc ne faites pas attention, c'est une bouteille, il euh, y a marqué milk dessus, hein, mais euh, bon, c'est euh, plus pour le récipient qu'autre chose. Vous mettez un entonnoir, vous remettez également une passoire pour la refiltrer une deuxième fois, et vous faites couler. J'ai également rajouté un petit peu de jus de citron. Je ne sais pas si j'aurais dû vu l'acidité de la rhubarbe, mais bon j'ai pour habitude d'en mettre tout le temps pour, pour une meilleure conservation de mes jus. Et voilà, donc maintenant c'est le test. On goûte. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il manquait peut-être un, un peu de sucré. J'ai peut-être pas mis assez de pommes. Alors je vais compenser, puisque moi je suis un grand amateur de miel, donc j'ai rajouté du miel d'acacia. N'hésitez pas, si jamais vous avez des remarques ou des choses pour améliorer mes, mes recettes, n'hésitez pas à me les faire remarquer. Moi je suis un débutant, je suis là pour progresser bien sûr. Et voilà la fin du jus. Il n'y a plus qu'à mélanger pour que le miel se, se lie bien avec le jus. énergiquement bien sûr et voilà il n'y a plus qu'à goûter et je pense que le dosage est parfait c'est excellent et ben je vous souhaite à tous de tester à bientôt